Dans un premier temps parce que j'aime le domaine de l'animation, j'y suis à l'aise et aussi parce que je suis dans une filière où on parle vraiment de l'animation aussi. On a vraiment une matière spécifique pour l'animation et aussi parce que j'ai beaucoup d'expérience avec les enfants donc forcément ça, ça joue là-dessus donc j'ai beaucoup de connaissances et parce que j'aimerais apprendre davantage de choses et me... enfin être... Euh, approfondir mes connaissances quoi. Je suis en formation BAFA parce que j'aime bien les enfants euh, J'aime bien les activités, j'ai été baigné dans euh, tout ce qui est associatif euh, durant mon enfance. J'ai toujours fait euh, des voyages, euh, des séjours euh, grâce à des maisons de quartier, des associations telles que l'accord ou euh, la CMN. Et euh, voir euh, cette occasion de, de me faire financer ce BAFA qui a un prix quand même, mais ça a vraiment une vraie euh, valeur. Donc euh, j'ai voulu absolument euh, passer ce, ce brevet. J'ai toujours eu envie de passer ça, il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui l'ont passé et surtout que euh, pour mes études, j'aimerais faire euh, un an au père, donc après ma terminale, il me reste un an au lycée. Et du coup, bah, il faut une expérience avec les enfants, ça m'aiderait pour les langues, donc euh, ouais, tout ça, et puis parce que j'avais envie de m'amuser, de faire de l'argent en s'amusant, enfin tout ça.